connu et redouté et qui donc va, va nous parler de, de la notion d'instruction euh, on a envoyé un certain nombre de documents à lire sur le sujet pour vous préparer et nous allons continuer suivre le, la conférence de, de, de Richard et, et suivre derrière un petit débat sur, ce, sur le sujet architecte Ingénieur qui, sont, qui ont été donc, séparés dans l'enseignement au cours du 19e siècle qui nous coûte aujourd'hui assez cher dans les concours internationaux Puisque nous nous retrouvons souvent seuls devant des équipes pluridisciplinaires mieux armées que Voilà, je laisse la, la parole à Richard. Et merci Jean-François, merci à vous tous d'être là ce soir, merci à la Fondation AIA de m'avoir invité. J'espère que je ne vais pas trop vous décevoir, puisque effectivement, quand j'avais commencé à discuter avec Jean-François sur une conférence dans une agence avec des ingénieurs, j'avais pensé à ce thème, euh, qui, me, qui me préoccupe depuis euh, plusieurs années. Et C'est un thème qui est, qui est très compliqué. Je pense que euh, vous allez voir, hein, je ne vais pas du tout euh, ce soir euh, apporter des, des solutions. En général, ce n'est pas du tout, euh, général, pas du tout euh, ce que j'ai l'habitude de faire, mais plutôt euh, peut-être une sorte de questionnement. Et donc euh, ce thème sur lequel je travaille depuis euh, pas mal de temps... Euh, c'est euh, ce, ce mot, hein, ce mot euh, « struction ». Donc ça vient d'un livre dont je vais reparler tout à l'heure, le, le livre de Jean-Luc Nancy, « Dans quel monde vivons-nous ». Je ne sais pas si je vous conseillerais vraiment de le lire, en fait, mais euh, vous allez m'écouter, je pense que ça va suffire. Voilà, donc, euh, et ce, ce, ce philosophe donc qui vient d'une certaine, disons, euh, mouvance de la philosophie autour de de Lévinas, de, de Derrida, eh bien, il s'est euh, interrogé, si vous voulez, euh, sur comment faire avec les choses, de ce... comment faire avec les choses, comment faire avec le réel, mais faire, si vous voulez, sans euh, hiérarchiser, hein, sans, euh, sans euh, disons, euh, euh, imprimer, voyez, donc, euh, une vision, euh, disons, euh, préconçue, comment, comment faire, simplement faire avec les choses, avec le réel, je vais, je vais revenir là-dessus. Alors cette notion, c'est vrai que ça fait plusieurs années que je travaille dessus. D'abord, j'ai de travaillé pardon, avec mes, mes étudiants à l'école de Versailles, dans le cadre d'un studio. Je ne ferai pas voir les, les, les projets ce soir, parce que je les, je les ai déjà fait voir dans un, un, une vidéo qui est sur Internet. C'était donc à l'occasion d'un d'un colloque sur la philosophie et l'architecture, donc j'avais présenté cette expérience. Ensuite, donc, il y a eu plusieurs articles que j'ai écrits, notamment euh, sur euh, sur Sana dans Art Press. Et effectivement, j'avais pensé que le travail de, de Sana quelque part, vous voyez, il pouvait, disons, être regardé en écho avec cette notion de destruction. Inventé par ce philosophe de Strasbourg, que, que je, je pense qu'ils ne connaissent, connaissent pas et qu'ils ne connaîtront jamais. Mais voilà, on pouvait donc euh, imaginer des, des rapports, vous voyez, entre cette manière de faire l'architecture et puis, donc, euh, la notion inventée par Jean-Luc Nancy. Et ensuite, là, très récemment, moi, j été, je, je viens d'écrire une petite monographie sur les frères Erès-Mathéus, et je pense que, oui, voilà, hein, eux aussi, euh, ils sont donc complètement là-dedans, mais euh, je pense à un degré très très différent de, de Stana. Et là, par contre, je vais euh, peut-être développer avec vous hein, euh, ce soir en quoi l'architecture de ces deux euh, euh, portugais, hein, qui sont eux aussi euh, vraiment pas du tout philosophes, peut, euh, peut entrer en résonance voilà, hein, avec celle de, de Jean-Luc Mancy. Alors, euh, voilà, la, la question que pose Nancy, d'ailleurs, le livre s'appelle Pas Structure, et euh, il s'appelle Dans quel monde vivons-nous Monde au, au pluriel. Et c'est vrai que cette question, des, cette question du, du monde et des mondes, hein, c'est vraiment donc une question là, qui, qui taraude à la philosophie, je dirais contemporaine, mais oui, la philosophie, voilà. Euh, la question du monde, si vous voulez, vous voyez, par exemple, chez, chez Platon, bon, eh il y a, y a un monde, point barre, tu vois, et tu ne peux pas être hors de ce monde-là. Il hein. y a le monde métaphysique, le monde des idées, et effectivement, donc euh, le monde physique, eh bien, il retranscrit euh, simplement euh, en, en réel hein, ce monde des concepts, hein, qui est un monde au-delà de, au de, au du monde mais au-delà au du physique. Oui, il n'y a qu'un monde. Hein. Je peux aussi citer un autre, un autre philosophe qui est encore plus, plus intéressant quelque part, mais euh, un philosophe classique, la Leibniz. Hein. Lui, c'est pareil. Donc, pour lui, il n'y a, a qu'un monde. Hein. Et d'ailleurs, c'est lui qui a donc euh, défini justement cette question du, du principe de raison, c'est-à-dire que toute chose a sa raison. Bon, j'ai fait tomber mes lunettes, bon, je suis la cause de, de mes lunettes, mais si je fais tomber mes lunettes, il y a aussi des causes. Et donc, si vous voulez, on peut comme ça comprendre complètement le monde, vous voyez, en remontant à la cause originelle. Et pour Lennitz, bon, parce que c'est un philosophe du XVIIe siècle, la, la, la, la, la, la faute originelle, l'acte originel, hein, c'était le, le, le, le fait qu'Adam ait péché. Et donc, le fait qu'Adam ait péché, voilà, c'est ce qui entraîne vous voyez, donc, tout, euh, tous ces actes et qui, qui fait que, quelque part, vous voyez, on peut concevoir le monde comme un vivre, on peut quelque part prévoir le, on peut quelque part prévoir le futur, on peut parce que tout, tout, est, tout est pré tout peut être est, est pré et tout est préétabli, on, on remonte donc à une cause originelle. Et là aussi, c'est comme chez Platon, on ne peut pas sortir de ce monde là. Et d'ailleurs voilà il invente aussi un, un truc vraiment super intéressant. Je ne sais pas si je pourrais reprendre ce concept dans la conférence. Vous voyez, l'idée, par exemple, voilà, le fait qu'Adam n'ait pas péché, c'est possible. Tout à fait possible. Peut-être Adam n'a pas péché, mais ce n'est pas possible dans notre monde à nous. Vous voyez. Hein, donc, euh, et quelque part, le fait qu'Adam n'ait pas péché, c'est incompossible voilà, avec le monde donc, dans lequel nous vivons. Excusez-moi, peut-être ça, ça vous ennuie, mais je vais arriver après aux questions architecturales et comment, on va voir comment, vous voyez, cette manière de voir un monde ou des mondes, hein, ça dénote donc une architecture euh, totalement, euh, totalement diverse. Donc, vous voyez, Lenin, hein, euh, toute chose a sa raison, hein, donc euh, un, monde, voilà, qui, un monde qui, qui, qui, qui, qui renvoie donc à un, un acte original, hein, le Platon, le métaphysique, et aujourd'hui, voilà, donc... Euh, d'autres philosophes, bah, pas forcément d'aujourd'hui. Hein. Euh, par exemple, j'ai je, je, je, je je, mis pardon, sur ma table Husserl, hein, « La terre ne se ne pas », parce que justement, dans ce livre, si vous voulez, il y a un truc je trouve super intéressant, et j'espère pouvoir encore y revenir euh, le, le long de la conférence. Vous voyez, il dit, il dit un truc vraiment hyper fort, enfin, j'en parle souvent dans, dans, dans, dans mes cours, des fois aussi pour le contredire, mais il dit un truc super fort, si vous voulez. Il dit que, voilà, quand on vit tous les jours, hein, et bien, euh, même si on est d'accord si avec Galilée, on ne va pas le remettre en cause, on ne va pas dire, toi, tu déconnes, on va te brûler, mais ce n'est pas possible. Donc, même si on est d'accord euh, avec le fait que la Terre tourne autour du soleil, si vous voulez, voyez, et bien, quand on prend son petit déjeuner, voyez, quand, on est à, quand on est à table en train de manger, et bien, on voit le soleil se coucher, voyez, on le voit se lever, il y a pas de, on ne voit pas la terre qui tourne autour du soleil. Donc ça veut dire qu'il voilà, n'y a, a pas, pas, pas qu'un monde, il y, a, il y a quand même, malgré tout, il y, a, il y a des mondes. Des mondes qui sont effectivement, quelque part, incompossibles, mais que, mais que nous traversons. Et on traverse donc constamment des mondes totalement différents. Un autre exemple, c'est le livre de Nelson Goodman. « Manière de faire des mondes », ça aussi, c'est un, un livre sur lequel je travaille depuis longtemps, parce qu'effectivement, mon cours à l'Arsenal, depuis quelques années, s'appelle « Manière de construire des mondes », où effectivement, vous voyez, il dit que l'artiste, ce qui est important chez lui, hein, c'est pas tellement, euh, euh, je sais pas, ses tableaux, c'est pas tellement ça, c'est plutôt que, voilà, il porte en lui un monde, vous voyez, hein, et il donne corps, il donne corps à ce monde. Il n'y a, a pas un monde donné pas monde, voilà, dans lequel on est plongé, mais ce n'est pas ça du tout, hein, quelque part. L'artiste, effectivement, donc, il porte son propre monde à incandescence, mais chacun d'entre vous, voyez, vous êtes porteur de, de monde. Hein. Voilà, donc, vous voyez, il voilà, faut réfléchir un petit peu à ça. Donc, voyez, là, chacun porte son monde. En même temps, effectivement, il euh, euh, y, a, y, a, y a des mondes très différents qu'on qu qu traverse. Voyez, ça, ça donne comme ça, vous voyez, là, on... Vous voyez, on on commence à imaginer hein, qu'on qu qu sort finalement du, du, monde, du monde unique hein, donc, promis par euh, les philosophes euh, classiques. Autre exemple encore, hein, c'est celui de, de Derrida, dont, qui réfléchit lui aussi, qui a réfléchi, aussi vous voyez, sur cette question hein, de, de l'unité. Hein, et Il dit une chose enfin, qui va vous paraître bizarre, mais voilà, il a réfléchi il est sur, dans, dans l'écriture. Le, L'écriture est là. Non, ce pas l'écriture, la différence, excusez-moi. Bon, peu importe. Dans un, ses, dans un de ses premiers livres, il a réfléchi à un truc. Hein, C'est le fait que, voilà, quand on dit « un », quelque part, ça n'a pas de sens, vous voyez. Parce que ça veut rien dire, le « un ». Pour que le « un » puisse dire quelque chose, il faut qu'il y ait un « deux » qui le suit, vous voyez. Et quelque part aussi, le, le « deux », il met, vous voyez, l'unité comme totalité du « un » en crise, vous voyez. Et donc, vous voyez, par, ce, par cette sorte de, de paradoxe, vous voyez, il ne peut pas y avoir de 1, il faut un 2. Et s'il si eh y a le, le un 2, le 1 perd de son intégrité. Voilà, c'est un petit peu le, le paradoxe hein, de la question euh, du monde unique. Hein. Et c'est justement voilà, ce qui, qui fait problème, hein, quelque part, bah, dans la euh, philosophie euh, classique. Alors, le problème peut-être, c'est que, voilà, quand on... on, on, on on regarde l'histoire de l'architecture, notamment l'histoire de, de l'architecture moderne. Bon, Excusez-moi, je prends mis Mison Bon, d'accord, je pour quelqu'un d'autre, mais... Voilà, en Déo, vous voyez, c'est... Euh, voilà. C'est évident que chez Miss Andero, voilà, y a quelque part, il n'y a, y a, y a qu'un monde. Et tout à l'heure, je, je parlais... On peut dire, par exemple, dans une habitation, il y a un monde intérieur, on va revoir ça tout à l'heure, et puis un monde extérieur, qui sont euh, totalement antinomiques. Vous voyez, chez lui, quelque part, tout ce qui est euh, euh, creusé, tout ce qui est euh, concave vous voyez, dans l'habitation, eh c'est une forme convexe. Il n'y a pas de hiatus voilà, entre la manière dont on perçoit euh, la maison euh, à l'intérieur et puis la manière dont on la <rire> perçoit à l'extérieur. Il y a une sorte de, de transparence. C'est pour ça que qu'il y, y a ce très beau livre là, de, de, de Colin Rowe la transparence, hein, qui est un livre vraiment fondateur pour bien comprendre euh, l'architecture moderne. Hein, C'est-à-dire qu'effectivement, voilà, tout, tout, est, tout est unitaire, tout est unifié. Vous voyez donc, euh, il y a à la fois le dedans correspond au dehors, vous voyez la construction elle correspond effectivement donc, à la manière dont l'espace va s'articuler, puisque le pilotis le cruciforme, qui est porteur, il entre aussi dans la détermination de l'espace. Vous voyez, il y a un haut qui se sépare du bas. Et donc, voilà, tout, est, tout est parfaitement, euh, disons, euh, séparé. Euh, et en même temps, tout est totalement articulé. Voilà. Tout, tout s'articule. Et on est donc dans euh, un monde voilà, transparent, voyez, ouvert, hein, qui, quelque part, n'admet aucune césure. Voilà. Hein, comme on le voit donc, sur, le, sur le plan, c'est tout est, tout est fluide. Là, on passe donc, sans aucune... Euh, disons, sans aucun drame, sans coupure hein, du, euh, du dedans au dehors. Quelque part, vous voyez, disons, quelque part chez lui, l'opposition voilà, entre le dedans et le dehors, eh bien, elle est euh, résolue, voyez, elle est dépassée, pour reprendre un terme égoulien euh, dans un espace qui est euh, complètement fluide hein, et euh, totalement euh, isotrope. Pareil pour la villa François, hein, même chose, il n'y euh, a pas de... Il n'y a, a pas de rupture, l'espace voilà, le, de l'intimité, l'espace de, de, de là où on fait son petit déjeuner, où on mange peut-être débraillé avec euh, un peignoir tout taché tout ça, ça, voilà, ça, ça, ça, ça fait corps, ça rentre donc euh, dans, euh, dans une unité, il hein, n'y a, a pas de rupture, il n'y a, a pas de hiatus vous voyez, entre euh, l'univers de la nature, l'univers de la forêt et puis euh, l'intimité l'intimité dans ce qu'elle peut avoir de plus, de plus radical. Tout est... D'une Bon, autre exemple, je vais passer, Lecture Drive. Là aussi, c'est pareil. Vous voyez, tout d'abord, je parlais de, de, de, du fait que il, y avait, il y a donc, une totale, euh, disons, euh, harmonie entre la construction, euh, le volume et puis l'espace. On voit quand on analyse effectivement la tour du Lecture Drive. il y a, il y a, la stru il y a une structure primaire qui tient le bâtiment. Hein, donc ce sont des plateaux. Ensuite, ces, ces plateaux donc ils sont entièrement vitrés. On les voit à l'extérieur. Donc il n'y a pas d'opposition entre le monde intérieur et le monde extérieur. Et ensuite il y a une structure secondaire hein, qui va tenir le vitrage. Et cette structure secondaire donc elle va accorder hein, une texture à la façade. Donc, euh, donc tout n'y a pas de pas d'opposition. Pas de, pas, de, pas de hiatus, hein. tout est fluide, tout est euh, complètement ouvert, parce que justement, si vous voulez, voyez, il n'y a quelque part qu'un monde. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, hein. il n'y en a, a qu'un. Et tout donc, euh, concourt hein, à euh, l'organisation de ce monde unique. Voilà, donc là maintenant on va voir les, les, les projets d'aujourd'hui. Enfin, bien sûr, c'est c'est évident, c'est comme comparer une brosse à dents avec je ne sais pas quoi. Mais je pense que intéressant malgré tout, voyez, de faire des comparaisons, même si ce n'est pas vraiment comparable, comparer effectivement, donc, mise en déro avec des choses comme, comme ça, les d'aujourd'hui. Tout à l'heure, c'était construit, hein, c'était donc euh, articulé, euh, mais, mais en articulant, si vous voulez, et en construisant, vous voyez, quelque part, voilà hein, on, on, on, on, on, on perd la la spécificité ou la richesse des mondes, hein. on articule les choses, on articule les éléments contradictoires, on dépasse ces contradictions et on arrive à un monde donc, euh, totalement unitaire. Là, non. Donc, quand on et eh bien il ne s'agit pas de, du tout euh, d'articuler, mais au contraire, c'est peut-être la, la réponse la plus, la plus stupide. Vous voyez. Hein, faire, faire des tas. Voilà. On fait des tas et dans ce tas, donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre du registre constructif, il y a quelque chose qui est du registre spatial, hein, mais tout ça, voilà, tout, ça c est, c est, tout ça, ça, voilà, ça, ça s'organise, vous voyez, hein, euh, dans des mondes qui sont euh, totalement différenciés. Bon, là, par exemple, la fondation de Louis Vuitton, hein, c'est évident que, vous voyez, on n'a on plus du tout... Quand on est face au bâtiment, même si, malgré tout, donc, ce bâtiment, il est quand même très lisible, très compréhensible, contrairement à d'autres, vous voyez, mais quand on est là, qu'est-ce qu'on voit hein, C'est vrai qu'on voit... Un, un amas de verre, hein. comment arriver effectivement devant le bâtiment? Oui, il n'y a pas de transparence, dit c'est du verre hein, parce qu'il y a du reflet. Hein, et le reflet effectivement donc empêche, voyez, donc euh, au regard hein, de, de traverser euh, comme un rayon X euh, l'organisation euh, de l'espace et voir donc euh, ce qui est porteur, ce qui est porté. Vous voyez, la bah non, hein, ça se donne donc euh, a priori, même si effectivement il y a une vraie réflexion constructive. En tout cas, elle n'est pas mise au premier plan. Ça se donne donc, a priori, comme une accumulation, hein, comme, comme un tas, donc, un premier tas. Voilà, un deuxième tas, celui-là encore plus prononcé et encore plus polémique, hein, c'est le, le tas de, de gens nouvelles, hein, pour, pour la philharmonie. Et là, effectivement, vous voyez, le bâtiment, c'est... On ne sait pas du tout ce que c'est. D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, dans, dans, même dans les deux cas, c'est que vous voyez, la, la, la frontière hein, entre ce qui est de l'ordre du, du naturel et puis euh, ce qui est de l'ordre de l'artefact, elle est euh, totalement effacée. Est, et c'est vrai que c'est super intéressant, enfin, c'est super, disons, euh, euh, symptomatique. Voilà, le fait que voyez, les, les grands bâtiments euh, d'aujourd'hui, vous voyez, hein, ils se donnent comme des, des phénomènes naturels. Hein. Alors, tout à l'heure, c'était. Euh, pour guérir une forêt voilà. et là maintenant pour nouvelle c'est une colline une, une montagne moi c'est que je suis un petit peu fatigué en ce moment mais au mois de janvier quand je suis monté sur le toit je suis arrivé là-haut j'étais complètement épuisé vraiment j'avais l'impression de d'arriver donc sur, sur sur un col voyez, voilà, et, et puis de voir effectivement à la fois Paris et puis Pantin la Bon Dieu voyez, quelque chose de, de tellurique, vous voyez, c'est pas hein, c'est vraiment le, le sol qui le sol qui monte, vous voyez toutes les, tout, ce qui a, tout ce qui a trait finalement euh, aux, aux éléments un petit peu fondamentaux de l'architecture, à la façade le toit tout ça disparaît puisque finalement euh, on monte sur le, la façade ou on entre par le toit, vous voyez toutes les, tous, tous ces éléments donc euh, sont totalement euh, mis en crise et bien sûr peut-être le plus intéressant voilà, le plus intéressant quand même c'est là. C'est la salle. Hein. Puisque la salle, d'abord, on, on, quand, on, quand on entre à l'intérieur de la salle, franchement, on ne, on ne s'y attend pas. Vous voyez. pas on ne s'attend pas à voir euh, ce type d'architecture. Ce type d'architecture. Ouais. Rien n'annonce, rien euh, cette salle. Hein. Cette salle, c'est vrai que elle est comme creusée hein, dans le bâtiment. Vous voyez. Donc, quelque part, il y, a deux, vous voyez, il y a deux éléments qui sont, en général... Voilà, totalement opposé à l'architecture qu'on n'emploie pas, vous voyez. Hein, soit effectivement on fait un bâtiment ouais, et puis on empile les choses les unes sur les autres, soit on creuse. Hein, ce sont deux registres donc, euh, complètement ouais, différents. Et là, effectivement, hein, c'est à la fois donc, euh, édifié, hein, c'est à la fois érigé, mais euh, c'est aussi euh, creusé. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que alors, rien ne... Je ne sais pas si c'est des photos de la salle, mais rien ne... Rien n'indique voilà, qu'on va rentrer hein, dans, dans cette salle. Voyez, il n'y a aucun signe avant-coureur qui, qui, qui nous permet euh, d'imaginer hein, la, la forme de la, la salle. Voyez, que, que, que ce soit, par exemple, on voit l'opéra de Garnier. Voyez, on, on, quand on, on le voit de loin, on comprend les masses, on comprend donc, euh, le, le, la cage de scène, on comprend la partie avant avec l'escalier, on comprend la partie derrière. Voyez, là encore, chez Garnier, donc. Il y a une, les parties convexes eh bien, euh, disons, euh, permettent hein, de comprendre les parties concaves. Il n'y a pas de hiatus entre les deux. Là, si vous voulez, c'est un hiatus euh, complet. Hein, c'est deux mondes. Voilà, hein, hein, D'un côté, le monde extérieur, hein, ce sol qui se, qui se soulève, hein, ce phénomène naturel, et puis dedans, donc, euh, donc, là, euh, la salle hein, qui est creusée, et effectivement, on est stupéfié quand on rentre, parce qu'on ne peut pas du tout, vous voyez, on, on est vraiment, donc on passe quelque part d'un monde à l'autre, le monde de Paris, du, du, du périphérique, hein, du rapport entre Paris et sa banlieue, hein, de, disons, du rapport du bâtiment au, au territoire, voilà, c'est un, un monde, et puis après, un autre monde, voilà, complètement différent, hein, sans, sans aucune articulation, hein, le, monde de, le monde de la musique, hein, le, le monde donc, de Boulez, de Debussy, de, de Wagner. Vous voyez Et entre deux, donc, aucun, aucun lien. Là. Pas vraiment de, de construction. Rien à l'extérieur. Même pas ce gigantesque panneau. Vous voyez Il n'a pas du tout de, de fonction constructive. Il vient juste hein, pour, pour se placer au-dessus du, du périphérique. Mais, mais voilà y a, y a le, la, la, la, forme, la forme externe ne renvoie donc, en rien la forme euh, interne. Et donc là, vous voyez, ce sont bien deux mondes complètement euh, différents hein, qui sont euh, associés euh, l'un à l'autre. Je ne sais pas s'ils sont associés, non. Ils sont, euh, ils sont posés l'un contre l'autre. et On passe de l'un à l'autre euh, dans une sorte de, de violence. Vous voyez, hein. On est dans le monde presque voilà, du périphérique. Et puis on, on, on bascule hein, complètement donc, dans le monde de la musique. Donc, il y a au moins, voilà, quand, on, quand on va dans ce bâtiment, on comprend qu'il y a au moins deux mondes. Il n'y en a pas, pas qu'un seul. Voilà, autre exemple, bon, le, le musée des, des confluences hein, de, de Coppinoglo. Bon, J'ai passé assez rapidement parce que je, je vais pas encore m'apesantir là-dessus. Mais, mais c'est vrai que vous voyez, donc, autant le, le, premier, le premier bâtiment, c'était hein, une, une forêt, hein, celui de Guéry, autant celui de, de Nouvelle, hein, c'est une... C'est une montagne qui pousse comme ça, vous voyez, et qui sort du parc de la Villette. Autant là, donc, euh, effectivement, c'est un, un nuage. Hein, euh, et là encore, voyez, il n'y a, a, a strictement euh, aucune relation, hein, quand on rentre dans le, le bâtiment, entre le monde hein, qui se déploie dans la salle et puis, donc, la structure nuageuse qu'on peut percevoir de l'extérieur. Voilà. Donc, c'est vrai que vous voyez à un moment donné c est, c est, c est, quand je, quand j'ai commencé à réfléchir sur la structure, je me suis dit oui c'est vrai peut-être là je tiens un truc vraiment super important je vais être super connu parce que avec ça je, je vais faire un truc impossible je vais... bon il y, y a eu la construction il y a eu la, la déconstruction et puis moi je vais lancer la, la structure. mais en fait je pense que peut-être ça marche ça marcherait mais je pense que des choses sont il bon, y a des choses sont qui sont peut-être plus c'est plus intéressant, vous voyez, de, voilà, de, de se laisser aller, donc une sorte de, de réflexion, hein, en oubliant ses plans de carrière, hein, sur ce qu'est la, la structure. Et effectivement, voilà, je ne vais pas m'arrêter, voyez, j'aurais pu après, effectivement, faire voir euh, d'autres grands projets, voyez, le, le projet de Résolée de Meuron, pour la tour Triangle, et d'autres projets, effectivement, qui, qui rend, ou des projets de Renzo Piano aussi, pourquoi pas, vous voyez, qui renvoient donc, euh, un tout petit peu donc, à, à la même euh, façon, de, façon de faire. Je préfère m'interroger, si vous voulez, et, et me dire que finalement, la voilà, hein, c'est pas, c est, c est, c est contemporain, mais, mais c'est pas que contemporain, parce que vraiment, il y, y a une architecture de la il y a une histoire hein, de l'architecture, la et qui traverse la, la, qui traverse l'histoire la, de l'architecture depuis depuis le premier temps. Mais cette histoire, c'est vrai que, elle a été, elle a été, je pense, elle a été bafouée. Il y en a pas voulu, là. On n'a pas voulu l'avoir, voir, on n'a pas intéressé les, les historiens, on peut-être peut être à part quelques bâtiments, mais même on n'en a pas tiré des conséquences, si vous voulez. Voyez et, et on va voir que là, c'est une histoire très hétérogène, voyez bon, puisque bien sûr, elle traverse, on le trouve son origine dans les, dans les pyramides, effectivement parce que la pyramide, si c'est deux mondes voilà, complètement différents. Voilà. C'est le monde... Voilà, de, de, de l'érection, de la, de la, de, puisque la, la, la pyramide, malgré tout, vous voyez, elle, est, elle, est construite, voilà, elle est construite pour résister au temps. Et justement, elle, elle résiste d'autant mieux au temps qu'elle a été conçue, hein, déjà éboulée. Hein. Et à l'intérieur de la pyramide, il y a notre, notre architecture, et celle-là, effectivement, elle n'est pas érigée, elle est creusée. Et en général, c'est vrai que même dans l'histoire de l'architecture, on n'en parle, parle pas beaucoup, le... D'un côté, effectivement, donc, euh, il y a le bâtiment euh, érigé, donc érigé déjà, écroulé, et puis dedans, donc, euh, il y a quelque chose qui est de l'ordre du creusement, de l'escalation, hein, c'est donc euh, tout ce qui a trait donc, euh, au tombeau. Donc c'est deux mondes voilà, totalement euh, différents, donc un monde, voilà, le, le, monde, le monde extérieur avec euh, ses pyramides, hein, le paysage. Le, le paysage qui, qui l'entoure et puis donc le monde interne le, le monde de, dans lequel le pharaon vit éternellement et ce monde-là donc il n'est pas érigé hein, il est creusé bon pareil pour le mont Saint-Michel il y a des parties qui sont érigées des parties creusées je ne voudrais pas trop m'attarder mais surtout surtout ce que je trouve beaucoup plus intéressant finalement que le mont Saint-Michel c'est tous les tous les châteaux vous que mais quand on, quand on voit les châteaux, bon, effectivement on les voit de l'extérieur, on voit des masses construites, mais quelque part, ce qu'on oublie, c'est que, en fait, c'est construit bien sûr, mais très souvent il y a des kilomètres de souterrains, hein, il, il, il y a des salles souterraines. Et très souvent aussi, c'est ça qui C'est pour ça que c'est un peu l'histoire histoire modiste de l'architecture, c'est que très souvent, vous voyez, on a, on a conservé, on a même reconstruit les, les châteaux détruits, mais on a, on a oublié. Vous voyez, donc, euh, tous ces, tous ces souterrains qu'on a laissés se détruire hein, ou qu'on a euh, condamnés. On a par exemple, donc, ça, c'est le château de, de Chinon. Hein. Donc, effectivement, c'est la, la, la tour du fort du Coudray. C'est un silobe, comme ça, qui, qui sort du sol. Hein, c'est vrai que les murs, bon, on pourrait on va parler de ça aussi. C'est vrai que les murs des châteaux... En fait, c'est vrai qu'ils sont ils sont creusés. On le sait tous depuis donc Louis Kahn, puisqu'il est donc énormément intéressé à cela. C'est vrai que donc le mur du château est creusé donc d'escaliers, de meurtrières, de fenêtres hein, et tous ces tous ces creusements. justement ce sont des, des espaces euh, servants qui permettent de qualifier hein, les, les grandes salles euh, servies. Mais voilà, même mais au-delà même des murs euh, creusés donc il y a tout un système de, de, de sous -terrain. il y a toute une architecture cryptique, donc creusée, qui, qui poursuit le, le château, et très souvent, donc, cette architecture cryptique, voyez, elle a été euh, oubliée. C'est est ça, est, est ça, ça qui est intéressant, c'est ça qui est intéressant de regarder euh, aujourd'hui, comment voilà, une architecture, effectivement, donc, elle peut définir deux mondes, voilà, hein, un monde d'émergence, d'érection et puis au contraire donc, euh, un monde donc, euh, cryptique hein, euh, d'excavation, hein, de, de creusement. Hein. Je parle de, surtout des châteaux parce que c'est vrai que j'ai relu comme ça par hasard euh, 93 de Victor Hugo et dans la tour Gauvin il parle donc, bien sûr des, des souterrains, ça a beaucoup d'importance pour lui et voilà, on, on comprend voilà, vraiment euh, enfin, tout de suite ces deux mondes voilà, totalement euh, opposé, hein, totalement euh, à le monde, donc, euh, euh, donc euh, du volume, hein, de, euh, du, du, du convexe et puis, donc, à notre monde, un cachet de la grotte du souterrain du, euh, du Concave. Bon, autre exemple, le de d'architecture de, de, creusée, bon, pour voir qu'elle n'est pas, pas uniquement euh, un bâtiment en France, non, c'est vraiment... Euh, on a partout dans le monde, je vais peut-être passer assez rapidement, mais c'est surtout la, la, les, les constructions de, de Yaz donc, en, en Iran. En fait, si vous voulez, la, la, la, les bâtiments donc, ils sont érigés. Ce hein, sont des murs en, en adobe, donc, en, en, en pierre en, pardon, en terre crue et en, en paille, qui sont érigés. Mais sous les maisons, donc, il y a un espace qui est creusé. Bon, très souvent, ils correspondent. Mais, mais, mais, mais souvent aussi, ils ne correspondent pas, parce qu'en fait, la nobe, elle n'a pas forcément besoin de fondation. Elle est posée donc, directement sur la terre. Et donc, il y a deux parties pratiquement aux maisons. Une partie donc, érigée et une partie euh, creusée. Et la partie creusée, vraiment, voyez, elle, elle, elle, elle participe voilà, de, de tout un univers de, de creusement qui... Que malheureusement, qui malheureusement ne, ne fonctionne plus aujourd'hui. C'est-à-dire que ces salles creusées, si vous voulez, elles sont rafraîchies par des bassins. Et les bassins, donc, ils prennent leur, leur eau. Vous voyez, des, des, des montagnes que l'on voit au fond de, de l'image, hein, qui, sont, qui sont creusées de puits hein, et de drains souterrains, et qui apportent donc euh, non pas de, de l'eau pour boire, mais de, de, la, de la fraîcheur donc, euh, eau, à la partie euh, souterraine, des maisons. Vous voyez donc deux, deux mondes. La manière, l'interaction entre la partie excavée et la partie érigée, c'est la fenêtre donc que l'on voit, l'arc que l'on voit sous la, sous la fenêtre. Voilà, donc essayez de faire, Oui. La, la, la question de l'instruction, justement qui n'est pas là, la construction, c'est essayer de, de faire coexister, de faire de faire coexister des mondes. Ne non, non pas, voilà, pas couper sur la table comme ça et puis établir un seul monde. Hein, C'est le geste voilà, euh, napoléonien de en de d'Hérault. Un monde. Non, euh, il, faut, il faut arriver donc, à, à, à trouver voilà, partout des, euh, des différences et puis donc, à permettre les, les coexistences sans forcément voyez, passer... Par des articulations. Donc, ça, c'est l'image du, du film. Excuse-moi, je me. Je... Ouais, merci beaucoup. Voilà. Donc, ouais, on, voit, on voit très bien, vous voyez, c'est ça ce qui est intéressant, ce rapport au monde. C'est-à-dire que, voilà, des fois, l'astronaute, il, il a la Terre sous lui, donc effectivement, il est, il est d'une certaine façon dans un, un monde. Des fois, il a le ciel sous lui, c'est un autre monde. Il y, le, il y a le monde du bas, le monde du haut. Voilà, et on est, et, et, quelque part, voilà, comment comme on peut être entre deux eaux, l'astronaute, donc, il est entre, entre ciel et terre. Et C'est vrai qu'en général, les bâtiments, ne nous donnent pas le choix. Ils disent il y a un bas, il y a un haut. Alors que, justement, l'intéressant, ce serait peut-être ça. Oui, donc, être entre deux mondes hein, qui, qui coexistent, hein, le, monde, le monde du haut et le monde du bas. C'est vrai qu'il y a énormément, donc, de bâtiments de, de nouvelles hein, qui travaillent là-dessus hein, par exemple le, le centre des congrès de Tours hein, avec donc sa, sa casquette hein, qui, qui avance hein, comme ça dans la ville une casquette qui est euh, légèrement réfléchissante hein, et qui permet effectivement donc hein, de, de réfléchir le sol et surtout vous voyez quelque part quand on quand on entre quand on quand on passe hein, justement euh, euh, sous le sous le porte-à-faux eh bien, on se sent, là, donc, un petit peu comme le cosmonaute de tout à l'heure, entre du deux mondes, hein, le, le monde du haut et le monde du, du bas, mais des mondes qui, qui ne s'excluent pas et qui, qui coexistent, qui ne procèdent pas aussi donc, de la, du, du même. Ici, donc, par exemple, hein, le, le, le dessous de la salle, hein, voyez, qui se déploie hein, complètement. Autant le bâtiment, vous voyez, quand on regarde... Donc quand on arrive de la gare, il est presque comparable à une voiture ou un camion, il paraît tout petit. Et puis tout d'un coup, voilà, le monde du bas qui, qui se creuse, qui se réfléchit donc, dans la, la coque en polyuréthane des, des salles, la coque noire en polyuréthane des salles. Et donc ce, ce monde qui est pourtant fermé donc, par une enceinte qui paraît très petite eh bien, tend donc, à se constituer comme un infini, comme un, un paysage. Voyez. Il, il, il, quelque part, il ne se détermine pas voyez, même, euh, par rapport donc, à, à l'extérieur. Non, c'est un, une unité comme on parlait tout à l'heure au début de la conférence. Voyez, le c'est une totalité. Donc on a un monde total hein, qui se déploie hein, sous, sous le bâtiment. Et ce monde total qui se déploie sous le bâtiment, eh bien, il coexiste. Voilà, par exemple, quand on arrive sous la casquette à l'étage, au, au foyer, avec le monde du haut hein, et son, son, son au vent euh, réfléchissant. Autre exemple, encore plus sidérant, hein, c'est le projet de, de Lucerne. Donc là encore, hein, un, un, un travail hein, sur cette, euh, cette opposition entre le, le haut et le bas. Donc il n'y a pas un bas qui est défini et un haut hein, qui est défini lui aussi, c'est sous deux. Deux univers voilà, qui, qui, qui coexistent et on passe de l'un à l'autre. En fait, il y a de l'eau au, au sol, tout autour du bâtiment. Il y a des, il y a des bassins donc, autour du bâtiment. Le lac est ramené donc, à la fois dans des, par des bassins sur le parvis du bâtiment, mais même, même à l'intérieur du bâtiment. Et puis ensuite, donc, il y a une toiture dont la surface... En aluminium est, est, est, est réfléchissante et donc là encore, si vous voulez, on se trouve dans, dans un, un, un entre-deux hein, qui, euh, qui coexiste, hein, un monde un monde du bas et euh, un monde un monde du haut. Il y en est plongé, voilà, Entre entre c'est le monde deux voilà, mondes. Pareil pour la salle. Enfin, elle, cette salle, c'est vrai qu'elle est elle est extrêmement étonnante. Quand j'ai pris une photo, c'est quand on rentre dans la salle, on a l'impression qu'elle est toute petite. Et puis après, on se retourne, et en fait, elle est, elle est gigantesque. Parce qu'il y a donc euh, il y a une, une tribune donc, euh, en haut qui, qui, qui, qui, qui s'étend, euh, dont on ne voit pas véritablement la, la, la limite. Et là encore, vous euh, voyez, on est dans un système fini, c'est des, des formes finies. Et puis on rentre, et à l'intérieur, ce sont des, des, des espaces qui tendent finies, à l'infini. C'est-à-dire, ce sont des, des espaces qui, qui s'affirment véritablement comme des mondes, comme des totalités. Euh, sans s'opposer, sans justement, donc, à quelque chose d'autre. Il n'y a pas d'opposition entre l'intérieur et l'extérieur. On est à l'intérieur, c'est un véritable monde qui se déploie à l'infini. Et on est à l'extérieur, c'est un autre, un autre monde qui se déploie lui aussi à l'infini. Voilà, je vais passer rapidement aussi pareil sur la, la tour sans fin, pendant la tour horizon. Bon, D'ailleurs, c'est déjà le paradoxe d'appeler une tour « horizon », en plus elle n'est pas, pas horizontale, comme les repasses nuages de Melnikov elle est, elle est verticale, et il y a vraiment a une volonté d'arriver à concilier le, le, le monde vertical et le monde, et le monde horizontal, et on est, on est finalement placé dans un, dans un entre-deux, on, on est sur des blocs hein, qui, qui, qui s'inscrivent dans le paysage, mais on est aussi projeté donc, dans un monde de, de verticalité. Et puis enfin, donc, tout en haut, il y a encore ce, ce, ce miroir hein, qui réfléchit le sol et qui fait qu'on est donc, encore entre deux monde, hein, le monde du, du ciel et le monde du, du sol. Voilà, donc là, en regardant, en prenant une nouvelle, voyez, on a vu effectivement voyez, des, des mondes intérieurs qui tendent à se développer dans des, dans des, des bâtiments qui sont pourtant, qui, sont, qui se donnent, qui s'affirment comme des, comme des objets. Et voilà, c'est un petit peu peut-être comme ça que je vais aborder maintenant Sana et rs Matheus Et Sana notamment, le, le bâtiment de, de, de Lausanne, le, le Rolex Center. Vous voyez, parce que le Rolex Center, voilà, c'est un bâtiment... C'est ça, ça qui est assez fascinant. Il n'y a, a aucune articulation entre la manière dont on voit le volume de l'extérieur quand on est loin et le volume intérieur. C'est-à-dire que, et en plus, ce qui est assez, assez fou dans ce bâtiment, c'est que c'est un bâtiment qui n'a pas de porte à l'extérieur. C'est-à-dire il n'y a, a pas vraiment d'articulation de, de, entre le monde du campus et puis donc le monde de, du Rolex Center. On a vraiment l'impression que pour, être, pour rentrer dans le bâtiment, il faut être déjà dedans puisque les, les portes du bâtiment les portes d'entrée ne sont pas sur la façade il n'y a pas de façade elles sont donc à l'intérieur des cours c'est vraiment deux mondes là, vous voyez l'intérieur et l'extérieur ils sont sont des deux mondes vraiment donc sans commune mesure et là bien sûr effectivement vous voyez, tout à l'heure je parlais de, de paysage à propos de nouvelles à tours mais là c'est vraiment vraiment vraiment un, un paysage et, et surtout un paysage vous voyez que l'on on ressent physiquement parce que quand on est dans l'espace c'est vrai qu'on va on va gravir donc il y a une colline a voyez on va on va monter donc sur la colline parfois il y, a des, il y a des chemins comme comme dans les montagnes qui sont en zigzag et qui permettent donc de, de monter la effectivement donc, le, le, on ne peut pas parler de, voilà, de d ou de d'intériorité de, de, de, de je ne sais pas quoi de dalle comme on pourrait parler chez, chez le corbusier non c'est vraiment un, un vrai paysage donc, avec, avec des, des reliefs vous voyez parfois parfois même des précipices presque vous voyez, si on, là, là si on tombe voilà voyez, hein, et tout ça c'est inclus vous voyez donc à l'intérieur euh, d'un bâtiment un bâtiment qui n'a pas de porte un pratiquement pas de fenêtre vous voyez, hein, puisque effectivement pour quelque part voilà, c'est paradoxal mais pour y rentrer, il faut déjà être dedans. Autre exemple, c'est les frères Mathéus, dont j'ai pas mal développé maintenant. Et notamment, cette école, c'est un centre scolaire à Villanova d'Abarquinéa. Et là aussi, si vous voulez, les frères Mathéus, bon, il y a d'autres projets vrai, dont j'aurais pu parler qui sont aussi très emblématiques de cette démarche, comme par exemple le centre. Le centre le centre, le complexe scientifique de Furna. Hein, sont sont c'est une, une, euh, une construction euh, qui reprend vraiment la, la forme traditionnelle des, des constructions euh, euh, donc de, de, de cette île des Sassors, voyez. Hein, et, et dedans, et dans cette construction, il y, y a un chapelet de salles, et les salles sont creusées dedans, un petit peu comme les, les tombeaux, des pyramides, hein, et elles sont complètement recouvertes, recouvertes de bois. Et là, vraiment, là encore, vous voyez. On peut, il y a donc un, un bâtiment qui s'inscrit totalement dans son paysage, et puis à l'intérieur de lui-même, il y a autre chose, hein, un autre monde. Et aussi ce qui est intéressant dans ce bâtiment, c'est que, oui, c'est la manière dont les, les deux types d'espaces correspondent, parce qu'il n'y a pas de porte non plus. Hein, on imagine qu'effectivement, le, les, les, les salles, elles forment une sorte de chapelet infini, hein, mais elles sont creusées dans le bâtiment, et c'est l'intersection entre la, la forme concave de la salle et la forme convexe du bâtiment qui crée la fenêtre ou l'entrée. voilà bon, là c'est différent. C'est une, une école, c'est un groupe scolaire. C'est vrai que c'est assez fascinant parce que cette école donc elle est placée donc dans un, dans un jardin, dans un parc avec euh, une, une barrière. C'est vrai que de l'extérieur on ne sait pas trop. Enfin c'est assez petit donc on voit que c'est un, un bâtiment. On, peut, on en fait assez rapidement assez rapidement le tour et donc cette école, je vais vous faire voir le plan. Donc, euh, en en par, par on en entre par le bas, peu importe. On entre par le bas. Tout autour, si vous voulez, voyez, vous avez des, des salles qui sont euh, des salles mutualisées. Donc, il y a une, une, une bibliothèque, il y a une salle de gymnastique et, et par lesquelles on peut rentrer directement. Et puis, au centre, donc, les quatre salles qui sont en, en hélice hein, sont les salles qui correspondent au groupe scolaire. Donc, il y a une école maternelle. Une école pour les, pour les petits, pour les moyens, pour les grands. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que, Enfin, peut-être je ne suis pas très marin, c'est vrai, bon, c'est sûr, mais à peine rentré dans le bâtiment, je me suis complètement perdu. Je ne savais plus où j'étais. C'est vrai que c'est assez fascinant. Vous voyez comment le, le bâtiment, voilà, il, il paraît de l'extérieur fermé, petit. On voit que c'est un bâtiment. Et puis on rentre dedans et euh, on est plongé vous voyez, dans un, un univers euh, pratiquement euh, infini. Ça, c'est. Ça, c'est une chose, quelque part, vous voyez, qui, qui permet. Je pense que ça, c'est quelque chose que l'architecture. C'est là. Pardon, excusez-moi. La différence des mondes, ça peut paraître très abstrait, vous voyez. Mais l'architecture, là, elle peut nous permettre de comprendre qu'effectivement, hein, on, on vit, on peut vivre dans des mondes très, très différents. Bon, là, on peut, se, on peut se perdre. Comme dans, comme dans une médina, c'est pareil, la médina elle est fermée par un mur, et vous rentrez, et, et puis voilà, vous vous, vous perdez. C'est. À moins d'avoir un guide, hein, c'est difficile de s'y repérer. Et là, c'est la, la même chose, vous voyez. C'est un, un bâtiment euh, euh, convexe qui semble petit, fermé. Vous rentrez dedans et tout d'un coup, vous êtes plongé dans un univers infini. Et là, il y a deux choses. Ça me rappelle d'abord, je ne sais pas si vous avez vu ce film d'Alexandro euh, Jodorowsky, « La montagne sacrée. Vous savez, il avait pris les tours de Goeritz et de baragan à Mexico. Et donc c'est des tours qui sont très fines, qui sont en béton plein, il n'y a pas d'intériorité. Et donc le personnage principal, il grimpait dans une des tours, et puis il rentrait dedans. Et quand il était dans ces tours hyper fines, vous voyez, il, il se développait donc euh, un paysage, mais totalement onirique avec euh, des, des salles qui, ra qui rappelaient euh, l'architecture euh, islamique, avec notamment une salle avec un bassin, un hippopotame dedans. Vous voyez cette idée comme ça, là, de l'extérieur, c'est tout petit. Et puis, après, quand on, quand on rentre dedans, effectivement, l'espace se déploie. Mais ça aussi, c'est une expérience, si vous voulez, je pense que chacun a fait. Parce que voilà, quand, on est, quand on est petit, qu'on habite mais n'importe où, vous voyez on peut habiter dans une grande maison, c'est vrai. On peut habiter aussi dans un deux pièces, même dans un HL, vous voyez et, et quand on, quand on, on, quand on rentre dans sa maison, même s'il n'y a, a que deux pièces, même a, parce, que, parce que dans une maison, il n'y a, a pas que les pièces, il y a aussi les... Les, les sous les, ce qu'il y a sous les meubles, vous voyez, sous les lits, hein, sur les meubles, ce qu'il y a au fond des placards, au fond des tiroirs, vous voyez. Donc c'est un espace complètement infini, et c'est vrai que, en tout cas je l'ai ressenti, je, il y a beaucoup d'enfants qui sont comme ça, mais c'est quand, quand on, on, on sort de sa maison et qu'on la regarde, on n'arrive pas à comprendre, vous voyez, comment euh, l'espace infini dont on fait l'expérience quotidienne, il, il, il peut hein, se, se résumer, donc très banalement, à un, un cube avec un toit pyramidal, ou pareil, quand on habite donc dans, un, dans un immeuble, hein, comment son appartement infini, hein, il peut trouver euh, sa place hein, donc, euh, dans euh, un immeuble euh, collectif. Ça, c'est une expérience. Hein, et, et Là, là c'est une expérience que tout le monde a faite, hein, cette de traversée des, des mondes qui pouvaient paraître peut-être euh, tout à l'heure assez abstraite hein, au début du cours. Mais vous voyez que l'architecture, quelque part, elle peut, là, vraiment voilà, éclairer hein, cette, cette notion philosophique de, de pluralité des mondes, hein, sans passer, comme le fait Aurélien Barraud, par, par la physique, effectivement, Il effectivement dit qu'aujourd'hui, en, en physique, eh bien, on, peut, on peut difficilement, enfin, en tout cas pour les, pour les, pour les, pour les, pour les, les hypothèses qu'on qu ne peut pas vérifier, hein, plutôt que d'en de, de, choisir une plutôt qu'une autre et eh bien le physicien il est fait coexister si vous voulez vous voyez. mais voilà donc ce sont ce sont des cosmos des visions du cosmos complètement différentes moi je peux pas les, les décrire je ne les, les connais pas je les ai lues, mais je les ai oubliées. et par contre nous aussi voyez dans notre expérience et eh bien on a, on rencontre voilà, hein, des mondes voilà hein, que, comme disait l'Amnitz, qui sont des mondes incompossibles hein. le monde hein, de, de l'intimité et le, le monde de, de l'extériorité. Alors voilà bah, comment, comment faire hein, de l'architecture avec ça? Et je pense que quelque part voilà, la, la grande force aujourd'hui des de reste ce que je considère vraiment comme sans doute les, hein, de, une, une, des, archi les, des architectes parmi les, les plus importants aujourd'hui ils, ils ont réussi voilà, hein, de projet en projet donc à, à domestiquer hein, cette, cette, cette, cette incompossibilité. Voilà, ça, c'est le couloir extérieur qui dessert les, les parties qui sont mutualisées. Bon, ça, c'est une salle, c'est la salle de gymnastique. Et ça, vous voyez, c les, ce sont les ce sont les, les, dans les cours. Et je vous disais, c'est un espace complètement labyrinthique, vous voyez, il s'ouvre toujours. En plus, c'est fait d'une façon... Enfin, le plan, il paraît super simple, vous voyez. Bon, je sais pas, il y a un critique qui disait que c'est un plan minimaliste, mais non, ce n'est pas, pas ça, voyez, pas ça, c'est... Vous voyez, donc on est plongé comme ça dans un, dans un monde voilà, qui tend à l'infini, dans lequel on est toujours appelé donc, pour aller ailleurs. Et on peut tourner en rond, en rond, sans jamais pouvoir se, se repérer. Et après, effectivement, donc, à l'intérieur de. de voyez, à l'intérieur, il, il y a des degrés. Enfin, quelque part, il y a des mondes dans les mondes, parce qu'il y, y a le monde de la, de la cour de, des cours de récréation, dans lequel, effectivement, on se perd. Et après, dans ce monde-là, donc. Il y a le monde de chaque groupe scolaire et chaque groupe scolaire s'organise hein, autour d'une salle unique, très très haute sous plafond hein, où on mange où on fait les travaux pratiques et autour de ces salles, de cette salle unique, cette salle de repas viennent se greffer donc, les, autres, les autres espaces oui, c'est est infini vous voyez donc, on est, voilà, est d'abord dans un on voit un objet on rentre dedans et puis euh, on rentre on rentre on, euh, non, on est plongé dans un univers infini et puis on rentre dans des mondes qui sont encore des mondes, des mondes infinis. C'est un une image qui est assez fréquente dans la, la science-fiction, notamment dans le livre 2000 ans, l'Odyssée de l'espace, à un moment donné, effectivement, le monolithe qui tourne autour de Saturne, c'est un monolithe, il est tangible, et le vaisseau spatial rentre dedans et rentre, et rentre dans un, un univers. Mais ça, voilà, ça c'est une chose... Voilà, on peut dire moi ouais, c'est la science-fiction. C'est vraiment une chose donc, qui est, quelque part, fondamentale. On n'habite pas un seul monde. Non, c'est pas ça. Non, Monsieur Benitz, moi j'ai pas envie d'habiter que dans le monde où Adam a péché. Et on peut donc on, peut, on, peut, on habite donc une multiplicité de mondes, et c'est bien là. Hein, non, M. Missanderraux, je ne veux pas habiter un seul monde, et c'est bien de développer hein, de, une architecture qui permet la coexistence hein, de ces mondes possibles totalement euh, différents. Voilà, toujours euh, cet appel, vous voyez. Autre hein. exemple, toujours de, de Mateus ça c'est une, une maison donc, hein, qui, hein, au, au Portugal. Effectivement, cette maison, donc elle, elle s'organise, là encore, hein, dans, euh, dans l'opposition, euh, entre un espace externe, hein, c'est cette... Cette, cette sorte de dune qui s'étend sur des kilomètres, qui est faite de sable très très fin, sur lesquels poussent des, des chaînes lièges et, et des pins. Et donc il y a de l'extérieur de la maison, on voit juste des, des murs blancs, on rentre dans la cour, c'est une, une cour circulaire, donc c'est un monde en soi. Et ensuite, vous voyez, dans les entre la cour circulaire et puis euh, donc, la forêt de, de, de pins et de, de chênes lièges, et eh bien, donc. Euh, les habit les, la partie euh, habitable, et là encore, donc, euh, avec un, un, autre, un autre monde, un enchassement de monde, euh, comme pour l'école euh, tout à l'heure. Le monde de la cour, le monde extérieur, un écran donc, euh, qui amplifie justement le mouvement des, des fondaisons, des pins et des chanières. Autre exemple encore, c'est la maison de retraite à Alcácer, donc toujours au, au Portugal. Là aussi, donc là, on est, là, il y a Excusez-moi, j'aurais dû faire voir les photos de c'est vrai, je ne les, les ai pas mises, parce qu'il y a une façade, une façade sud qui est relativement plate. Et après, effectivement, le, le bâtiment, on va le voir... Voilà, il y a le bâtiment, il fait une serpente, il s'enfonce dans la colline. Et il y a bien sûr, là encore, la détermination de deux mondes. Vous voyez, côté extérieur, donc un monde assez monumental, c'est un espace, disons, d'hospitalisation, c'est une maison de retraite. Et puis, à l'intérieur, un autre, un autre monde qui sait simplement capter la, la lumière de, de l'Est et de, de, de, de l'Ouest. Et puis, vous voyez, entre les deux, les, les, les chambres des les personnes âgées. Et ces chambres, c'est vrai qu'elles n'ont pas de, de relation voyez, directe avec euh, l'espace de la cour. Hein, Puisqu'en fait, les, les fenêtres, si vous voulez, elles sont placées latéralement hein, sur les lodia Les lodia sont les interstices qu'on voit entre les, entre les volumes. Et donc, il n'y a, a pas de vue directe hein, donc, de la chambre vers l'extérieur. Et donc, vous voyez, là encore, c'est un enchâssement de, de monde les uns dans les autres, le, le monde du bruit, de la ville, vous voyez, le, monde de la, le monde de la cour, le monde de la communauté, et puis ensuite, donc, le monde de chaque chambre, de chaque, de chaque personne âgée, ce monde qui porte avec lui depuis des années, des années, et quelque part, toute, toute cette architecture-là, elle est faite pour le, pour le préserver, voyez, préserver le, le monde, dont je parlais au début, vous voyez, que, que chacun porte en soi, Préserver le monde au lieu d'exposer les choses et les gens comme dans les bâtiments de Miss Mondéo. Voilà, puis là encore, bien sûr, voyez, tout ce qui a trait voilà, à la construction est euh, savamment gommé, effacé. Voyez. Parce qu'en fait, voyez, on ne voit pas les planchers, hein, euh, c'est une ligne euh, totalement abstraite, hein, puisque euh, l'embrasure de la fenêtre est, est oblique. Hein, pour justement euh, euh, ne pas savoir pour pas compliquer le plancher et puis donc chaque chambre elle se termine par un placard hein, qui donc euh, qui est donc qui, qui, qui, est, qui est plus haut que, que le sol et ce qui permet donc euh, hein, cette articulation euh, totalement totalement abstraite des volumes hein, comme si toutes les choses étaient jetées comme ça euh, les unes sur les autres et on on ne fait pas voir hein, du tout hein, la, les dalles de béton hein, la construction euh, du bâtiment. Voilà, autre exemple encore, c'est la, la maison à Porto, près des couvents des de, de, de Hieromites. Non, pardon, à Lisbonne, près des couvents des Hieromites. Et là, c est, c est, quand on est devant, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est simplement une maison moderne, vous voyez, comme celle de Le Corbusier, donc, euh, qui, a des, qui a des planchers sur pilotis, et puis après, qui a des... Il y a une façade tendue, une membrane, une façade libre, avec des ouvertures. En fait, non, pas du tout. Il y a toujours le même. Et toujours, on voit, on voit l'image, vous voyez, en haut à droite. Vous voyez le, le fait que les, les planchers, ils sont euh, euh, totalement euh, cassés, brisés, pour pas qu'on puisse les lire à l'extérieur. Et dans la partie opaque, donc en haut à droite de l'image, Là, c'est un, un, une salle de bain et un escalier qui permettent ensuite de monter donc, euh, sur la terrasse. Hein, c'est pour ça, effectivement, que le plancher n'est pas au même niveau. Mais on joue là-dessus hein, pour bien faire voir que cette maison, voilà, c'est une imbrication hein, de, de, de petits mondes. Et chaque, chaque chambre avec sa salle de bain, donc, euh, elle, est, elle est conçue vous voyez comme euh, un, un monde en soi. Les, les, les, les espaces, ils ouvrent les uns sur les autres. Voyez. Donc, il euh, y a une imbrication euh, extrêmement... Euh, savante là voilà, on n'est plus du tout dans la, dans la transparence on n'est plus du tout dans l'espace isotrope dont je parlais tout à l'heure tout est tout est qualifié on voit le plan est, voilà, extrêmement complexe on n'a pas idée effectivement quand on euh, regarde de l'extérieur et d'abord c'est pas un plan en fait puisque la maison elle, elle, elle se constitue euh, voilà d'intimité euh, en, en trois dimensions qui, qui ne peuvent que difficilement être rendus en plan et il faut dire aussi que les fla ils travaillent presque exclusivement en maquettes, des grandes maquettes, des maquettes en bristol, des maquettes en mousse, des maquettes en, en plâtre. Ils travaillent donc véritablement ces espaces différenciés qui cherchent donc à faire coexister dans chaque projet. C'est la fente qui surplombe l'entrée. Et ça, ils ces volumes intriqué ces mondes qui, qui, se, qui se développent librement ont, euh, en bas à droite ça correspond à, pas du pas au séjour mais une salle de une salle de musique une salle de jeu, hein, sur laquelle euh, donnent des des fenêtres euh, des, des autres des autres salles Là, on voit vous voyez comment chaque fois sont sont, sont réglés le, le, le phénomène de, de de brisure de discontinuité dans les planchers pour justement vous voyez, ne pas avoir une construction euh, de ne pas avoir de plan libre, c'est pas du tout plans c'est vraiment donc, des intimités hein, qui, qui, qui coexistent, hein, qui, qui s'articulent, d'une manière difficile presque, les unes avec les autres. Pour terminer, je, je, je vais peut-être faire voir... Euh, peut bon, c'est quelque chose qui est assez proche finalement de, de l'histoire du dedans du dehors, mais c'est plutôt... Vous voyez l'idée du, du monde du dessus et du, du monde du dessous. C'est encore euh, deux mondes différents. Et je vais commencer par piano, parce que franchement, ce bâtiment de piano, je rappelle très bien, il y a eu une pétition, euh, dont je crois en 2005, en 2006, contre le bâtiment de piano. Et cette pétition, j'en parle avec euh, d'autant plus la liberté que je l'ai signée, finalement. Je trouvais ça pas normal. C'est vraiment scandaleux que piano, euh, mais qu'est-ce qu'il a faire piano côté de la Gordusille Ça, c'est voilà, la pensée typique, vous voyez, donc, euh, euh, disons... Euh, la pensée typique, disons, classique, la pensée typique moderne, vous voyez donc effectivement, il y a un monde, et dans ce monde, s'il y a le corbusier, il ne peut pas y avoir piano. Alors, en fait, justement, voilà, piano et le corbusier, ils coexistent totalement, vous voyez, donc, dans cette source, cette, en ce lieu, hein puisque le corbusier, donc, il vient, il s'installe, donc, d'une manière tragique, vous voyez, au-dessus de, de la colline, et piano, lui, il vient, il vient creuser euh, la colline hein, tout en, en développant en déployant hein, euh, tout un, un univers euh, qui est euh, euh, qui n'est pas euh, véritablement euh, visible hein, de, de, de l'extérieur ce sont deux, deux manières il y deux effectivement on est quelque part dans l'érection parce que même s'il y a des complexes si vous voulez euh, c'est pas pour la critiquer au contraire c'est un des plus beaux lieux qui soit au monde mais, oui, c'est effectivement quand, quand on est à l'extérieur, on peut quand même comprendre. Même si on, a, même si on peut avoir une, une certaine émotion, on va avoir une véritable émotion en entrant. on peut, on peut pr pr présager voilà, ce qui va se passer à, à, à l'intérieur. Tandis chez Piano, non, mais tout est euh, complètement euh, enterré, creusé. Donc c'est vraiment donc, une architecture de l'excavation. Mais quand on est à l'extérieur, on voit effectivement, euh, comme l'a dit un critique. Euh, une, une façade de Tini ou de je sais pas quoi, de son commercial. Mais après, quand on est dedans, c'est autre chose, c'est C'est autre chose. Et effectivement, ce sont deux mondes hein, qui, qui coexistent, hein, sans, sans heure le monde où Adam a péché, et puis celui où bon, il n'a pas péché, le monde tragique de Le Corbusier, et puis celui, donc, au contraire, totalement délié, donc, de Renzo piano. J'ai passé assez vite un bâtiment qui disparaît complètement, on ne le voit pas. Et puis on rentre dedans, et puis on... et ce qui est vraiment extrêmement intéressant, c'est justement ça, voilà. c'est que c'est le sol, on va creuser dans le sol, peut-être une cave. Non, c'est un monde de lumière euh, complet hein, qui s'étend, donc effectivement, euh, euh, sous le sol. Mais effectivement, quand on est là, vous voyez, on ne peut pas imaginer où on est. On est simplement dans un espace très lumineux, totalement ouvert sur le paysage. Vous voyez, il y a là encore, vous voyez, il y a un hiatus complet hein, entre le monde intérieur, en plus, c est, c est, effectivement, c'est un couvent, le monde donc, euh, de la méditation, le monde intérieur, le monde infini euh, de l'intérieur, et puis, donc, l'extérieur de la, de la colline C'est deux, deux manières, deux mondes hein, complètement différents hein, qui, qui coexistent donc de manière euh, totalement euh, pacifique, hein, euh, contrairement finalement euh, aux architectes euh, hein, qui, euh, qui, qui pensaient le, le pire en signant cette pétition, que j'ai encore moi-même signée. Voilà, ici, par exemple, on a vraiment l'impression d'être dans une maison de prouvée. Voyez Donc, il n'y a aucun, aucune relation, il aucune... Vraiment, il y, y a une coupure hiatus total entre la, cette, cette, cette architecture enterrée et puis l'impression que l'on a, et, euh, à l'intérieur. Bon, derrière, je vais terminer sur, sur Pérou Hein, notamment, donc, effectivement, sur euh, son petit beau bâtiment sans doute, hein, c'est de l'université des femmes de, de Corée, parce qu'elle là encore, voyez un petit peu comme tout à l'heure chez, chez Piano. Donc euh, voilà, on un, voilà, on est dans un... On rentre, bah, c'est une université. On voit les, dans les bâtiments, elle a dû être faite euh, à la fin du 19e, début du 20e. Hein, c'est des bâtiments un petit peu classiques euh, d'université. C'est une université privée, vous voyez, donc, euh, inspirée donc, euh, des universités euh, anglaises ou américaines. Et là, effectivement, plutôt que de faire un grand bâtiment, il, il s'est complètement effacé, il s'est complètement enterré. Là, quand on, là quand, on, quand on est là, si vous voulez, voyez on reste dans l'ambiance du bâtiment originel, voilà, c'est un campus avec énormément de, de plantations, et puis des petits bâtiments à l'échelle humaine, et donc il y a juste une faille, et donc quand on descend petit à petit sur la faille, en suivant la très belle étude en trousse, tout d'un coup... Voilà, on est, on, est, on est confronté, mais c'est vrai que c'est... Oui, c'est un petit peu comme dans les, dans les films science-fiction, vous voyez donc, on est là, tranquille, et puis tout d'un coup, voilà, on est plongé dans un autre univers. Vous voyez et là, c'est pareil, là, on est tranquille, et puis là, on est plongé, donc, euh, dans un univers avec une façade qui fait au moins 25 mètres d'eau, bah, oui, 25 mètres d'eau, et qui, qui est gigantesque, tout d'un coup. Tout d'un coup, voilà, tout, il y a quelque chose qui se, qui se libère, il y, un, il y a un monde, voyez, quelque part, là encore, vous voyez qui apparaît, qui n'était pas du tout le monde dans lequel on était plongé tout à l'heure. Et puis on rentre dans le bâtiment, et là c'est autre chose. Là on voit, si vous voulez, sur la photo, sur la coupe, voyez la manière de la faille qui traverse de part en part le bâtiment. Et effectivement, le bâtiment qui vient prendre la majorité de sa lumière sur cette faille, et sur la coupe, on s'aperçoit que le bâtiment se poursuit, donc au-dessous du sol. Et puis là, quand on est dedans et qu'on marche, tout d'un coup, on perd complètement les repères. Vous voyez, donc, on était rentré tout à l'heure par une faille, mais là, c'est pareil. Donc, on a un bâtiment vous voyez, qui s'étend à l'infini et qui prend une lumière zénitale. Là aussi, bon, j'ai parlé de beaucoup de choses, de, de souvenirs d'enfants, de, de, sou, de, de, de, de Jodorowsky. Il y avait aussi une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est. Dans les, dans les romans de Kafka, par exemple, et notamment dans le procès, la manière dont les, les espaces surgissent. Vous voyez et je me rappelle notamment dans le procès, à un moment donné, le héros il est convoqué à son procès. Bon, donc il y va, il a l'adresse du tribunal, et puis il s'aperçoit que l'adresse, ça correspond donc à une, à une, une laverie. Voilà. Donc il rentre dedans, puis les femmes sont presque nues, elles sont en train de travailler couvert de sueur, de savon, et puis il demande à une, à une, une travailleuse où est la salle, puis à la travailleuse du monde qui voit une porte, il ouvre la porte, il est plongé dans le voyez, voilà, C'est voilà, cet espace-là voilà, qui, voilà, qui persiste donc, dans nos souvenirs, dans la littérature, je pense, et que l'on voit, qui a été porté voilà, hein, par, par une histoire voilà, voilà, oublié de l'architecture qui, qui refait jour aujourd'hui donc dans ces, ces grands bâtiments ou ces petits bâtiments hein, chez, chez Perrault, hein, chez, chez Nouvelle, chez RS Mateus. bon Je ne vais pas reparler de ça. Juste peut-être, effectivement, bon, ce projet-là, je trouve vraiment, vraiment hyper intéressant. Puis je voulais quand même rendre hommage à à Dominique Perrault, parce que finalement, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup étonné, puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais il a organisé toute une exposition euh, dans son agence. Et, et c'est vrai que, voilà, c'est quelqu'un sur lequel je travaillé mais qui, qui a su, donc euh, voilà, à, je ne sais pas comment il, comment il a fait, mais qui, qui a su euh, parfaitement voilà, trouver le, le discours qui, qui correspond euh, à son architecture, puisque tout, tout dans cette exposition donc, euh, est... Euh, et est présenté donc, euh, selon la thématique euh, du sol, du, du creusement, du sol, du sol technique. Hein. Et effectivement, chez lui, il y a énormément, vous voyez, hein, très souvent, voilà, les, les, les bâtiments donc, euh, dis, voilà, disparaissent dans un, dans un paysage. Vous voyez, ils sont très, sont très très peu présents. Vous voyez, hein, le, le, le Vélodrome de Berlin, c'est vrai que voilà, quand, on, quand on voit le parc, on voit un parc, on voit un bâtiment assez minable recouvert de métal et on pense à l'entrepôt pour, pour les tramways et après on rentre à l'intérieur et là effectivement c'est tout, tout un univers tout un tout un monde hein, qui se qui se le, le monde le monde du sol bon mais ça, ça fait ça fait référence aussi donc euh, à, tout, à, tous ces, à tous ces mondes donc euh, inf, un mythique euh, inferno hein. mais voilà une sorte de réactualisation de, de, de, de, une sorte de réactivé, réactivé, réactivé, réactivation positive hein, des mondes infernaux hein, qui construisent donc, notre euh, mythologie euh, chez euh, Pérou. Donc, le très beau bâtiment, donc, la, la maison, le, le bâtiment qu'il a perdu, c'est un projet qu'il a perdu. Hein, C'était juste une émergence, un iceberg, avec des, des miroirs, et ces miroirs donc, permettant hein, d'éclairer donc, euh, en sous-sol, euh, des salles et des salles donc, euh, euh, correspondant au euh, programme. Et pour terminer, bon, j'ai beaucoup parlé euh, d'enfants. Et c'est vrai que depuis quelques années, enfin, en plus c'est un truc, je suis presque addict, addict à ça maintenant. Je suis invité dans les, dans les jurys donc, euh, qui sont organisés par euh, pa Parimum, Parimum et puis le, le pavillon national et franchement chaque, chaque fois que je vois ces projets je suis toujours sidéré quoi, par euh, voyez le, cette, cette, cette, cette, cette puissance par cette puissance que, que, qui n'est est pas forcément qui est pas souvent utilisée hein, mais par par, par l'expérience spatiale hein, justement des, des enfants et très souvent cette expérience spatiale je pense qu'elle est lobotomisée voyez donc euh, par euh, l'architecture univoque là par exemple cette année là c'était je crois que c'était l'année dernière c'était « dessine Paris dessous, dessus », c'est-à-dire que imagine quelque chose pour le sous-sol de Paris. Et là, voilà, vraiment, si on voulait voyez, imaginer des espaces autres, hein, coexistants, voilà, comment il faut vraiment donc, regarder ces projets. Là, par exemple, il y a toute une réflexion là, sur voyez, le fait que la Terre, la Terre est ronde, donc les gens qui habitent en haut ils sont au-dessus des gens qui habitent en bas. Il a tout ce régime, si vous voulez, puisque dans le sol de Paris, vous voyez, il est tapissé d'arbres, des arbres qui poussent vers le haut et des arbres qui poussent vers, vers le bas. Voilà. Là encore, donc, là, le centre, le, le, le, le souterrain, donc, il reprend, il a, mais d'une autre manière, la, la forme sphérique de la planète. Ça devient voilà, une sorte de, de, de paradis, de, de, de jeu. Enfin, peu importe, euh, une, une, une, une spirale, là encore, vous voyez, cette idée comme ça de, de forme, là, qui permettent hein, de, de, de, de repousser les limites d'un espace fermé, donc la spirale, ça en, en est une, hein, pour lui permettre de se constituer donc, hein, comme une totalité, hein, comme une globalité, comme une infinité. Je vous remercie. que vous avez montré, en définitive, sont des oppositions entre un monde extérieur et un monde intérieur. Beaucoup, en les cas, travailler sur cette forme et présentent surtout sur cette forme. L'opposition entre deux mondes. C'est vrai que Nelson Goodman peut nous aider à ça, mais Nelson Goodman, il me semble, la philosophie analytique, de manière générale, ouvre des portes bien plus grandes. Et les mondes sont multiples et énormes. Mais par contre, ce qui est sidérant et ce qui est intéressant, je pense, c'est que systématiquement, ce sont des mondes intérieurs à la recherche de la lumière tous sont à la recherche d'une forme de lumière et on le voit dans les exemples, c'est encore plus vrai évidemment quand on envisage le travail de Dominique Perrault parce que lui il complexifie les choses et que systématiquement ce monde il, est, il existe grâce à la lumière intérieure. Qui, est, qui a tout un travail sur la lumière qui est, et on le voit même chez Mathéus quand c'est simplement une école qui est réduite à sa plus simple expression et qui n'est ni plus ni moins que l'expression presque d'un village pour les enfants c'est une ville, ville enfant presque, euh, la lumière participe beaucoup de cette qualité des espaces intérieurs. Et euh, est-ce que c'est un élément euh, justement qui, euh, que vous aviez perçu aussi, ou non euh, euh, Pour moi, la, toutes ces, ces oppositions sont construites autour de justement cette présence et cette évocation de la lumière. Excusez-moi, avant de répondre, je pourrais faire une deuxième question, si c'est possible. Je ne sais pas ce que ressentent un peu les autres. C est, c est, ce qui est passionnant, c'est qu'on n'a pas souvent de nouveaux, de, de, de, de nouveaux outils pour, pour apprendre à réfléchir sur.. Apprendre à réfléchir à l'architecture, à réfléchir à, à finalement à, à ce qu'on fait, à ce qu'on qu fait tous les jours dans notre pratique. C est, c est, ça, je trouve ça assez, assez déroutant et en même temps assez, assez passionnant c'est assez excitant par contre ce que enfin ce que ça, ça donne le sentiment euh, à regarder ces projets euh, c'est comme si bon je les regardais pour la première fois en fait je me suis je me suis rendu compte que je les avais jamais regardés parce qu'en fait on ne sait pas les regarder le, on n'ose pas en parler je veux dire euh, la philharmonie c'est ça, ça, ça, ça ressemble à un tas c'est très compliqué de, de réfléchir à ça pourquoi parce qu'effectivement peut-être c'est cette histoire de de vouloir tout et rien, de faire coexister un travail d'architecture avec un travail de paysage, avec un travail de phénomène, et en même temps symbolique, avec des lectures d'échelle très différentes. Je trouve ça assez intéressant de commencer à essayer d'en parler, essayer de, de, de réfléchir à ça. Moi, ça me donne le sentiment qu'on pourra prendre de ça pour euh, véritablement... Euh, euh, s'en servir comme expérience et aller euh, de l'avant dans l'architecture, euh, on va avoir besoin de, de désapprendre. cest à qu'on va avoir besoin de quitter notre propre monde à nous, c'est-à-dire ce, ce, ce fameux enfin, monde en soi que chacun porte, pour pouvoir euh, euh, accéder finalement à cette sorte de schizophrénie de, de, de projet où on est à la fois, euh, à la fois en creusement, en engueillement, mais en même temps on fait les, on fait les deux. Et donc ça, ça nécessite évidemment d'être un enfant, d'être un enfant, de repenser notre pratique comme, comme, comme, une, comme une expérience relativement, relativement nouvelle. Et euh, j'essaie de faire un petit point avec un petit, un petit tour avec Gaïa. Je trouve ça passionnant justement de, parce qu'elle remet en cause nos savoirs et donc finalement remet en cause nos titres. Euh, pour faire un tas, finalement, est-ce qu'on a besoin d'être constructeur, architecte, finalement redéfinir euh, dans le cadre de notre exercice est-ce qu'il ne s'agit pas plus ensemble de, de, de réfléchir à euh, effectivement, comment, euh, comment faire coexister des mondes ou des approches sans qu'elles s'altèrent, euh, pour nous faire aller euh, un peu euh, de l'avant D'accord, oui c'est vrai, je peux, je peux répondre à la question sous la, sous la lumière. Alors, je ne sais pas si... Est-ce qu'elle est fondamentale par rapport à cette histoire Monde qui coexiste, oui, c'est vrai que c'est vrai que la lumière il faut la prendre très au sérieux. Si vous voulez, c'est vrai que j'ai fait voir la, la lumière chez les frères Mathéus. Voilà, avec cette histoire, voyez, les, les chambres, donc des personnes âgées qui sont pas exposées, qui sont pas exposées au direct, qui sont pas exposées au sud, hein, sont exposées à l'est ou à l'ouest, et en plus, c'est le mur sud qui va renvoyer la lumière dans leur chambre oui c'est vrai qu'il y, y a un, un savoir un savoir artificialiser la lumière hein, pour que justement pour arriver à, à différencier les mondes le monde, euh, le monde disons euh, le monde où on est sous la lumière solaire et puis après un monde plus, plus complexe où cette lumière donc, elle est tamisée diffractée et qui trouve ses caractéristiques propres, euh, à travers donc, euh, ce, ce travail hein, de, de, de dénaturalisation. Bon, c'est vrai qu'il y, y a les frères Matthäus, euh, il y a aussi, euh, bon, effectivement, oublié de parler de lui, j'aurais pu faire le cours sur lui, hein, il y a aussi une nouvelle, vous voyez, avec euh, les filtres. Hein, et c'est pas uniquement les modernes, c'est vrai que, bon, quand on voit, voilà, quand, on, quand on réfléchit donc, euh, au gothique, par exemple, et au vitraux, c'est vrai que, là aussi, c'est pareil, vous voyez, quand on parle d'architecture gothique, voilà, très souvent, voilà, on, on regarde Panofsky, puis on voit la construction, on voit, et on voit, que, ça, on voit que la structure de la cathédrale se réfère euh, donc, euh, à la somme théologique, et puis qu'on est dans un, un, seul, un seul et même monde. Alors qu'en fait, il y a d'autres historiens qui ont plus, ou des, des philosophes qui ont plus travaillé justement sur euh, l'architecture gothique, mais avec, les, avec le vitrail, et avec euh, voyez, cette dénaturalisation de la lumière. Et là, ce qu'on voit, c'est moins justement vous voyez, donc, une, une construction rationnelle hein, qu'une qu ambiance hein, voilà, lumineuse, spécifique, hein, qui, est, qui est définie hein, par ce travail du, du vitraux. Hein, et plus qu'une ambiance, un monde, un monde qui est vraiment euh, créé, sans, sans relation. Et quelque chose voilà, qui, qui vient un petit peu contredire vous voyez, la structure de la cathédrale que l'on perçoit euh, parfaitement. Euh, de l'extérieur et de l'intérieur il y a une rupture et cette rupture c'est hein, le vitrail et c'est évident que les, les, les personnes, les fidèles hein, qui utilisaient ces, ces cathédrales à l'origine ce qu'ils voyaient donc, avant tout hein, c'était ce, ce monde différent hein, qui, sous, de, de résonance hein, de, de, de lumières différentes c'est ça qu'ils voyaient hein, beaucoup plus donc, que, la, que, la, que la structure voilà, donc effectivement, vous, voilà, effectivement, il y a des manières de, de, de voir la lumière. C'est vrai que voilà, la lumière, peut-être, c'est vrai qu'il y a la question de la lumière, puis aussi la question de la vue. voilà cette question-là, je pense que ça aussi, peut-être il serait temps vraiment que... Voilà, même, parce que même réglementairement, si vous voulez, voilà, vous faites une fenêtre, il faut une vue. Voyez. On ne peut pas faire des immeubles de bureau sans vue. Voyez. Alors, peut-être les exemples que j'ai... Je vous ai fait voir, ils permettent de réfléchir un petit peu aux choses. C'est vrai que dans les maisons mayas, par exemple, il n'y a pas de vue. Quoi. Et puis en général, donc, dans toutes les, les, les villes donc, hein, du, du bassin méditerranéen, il n'y a, a pas de vue. Quoi. Dans, dans la maison à Patio-Romaine, il n'y a pas de vue. Dans les maison grecque, il n'y a pas de vue. Dans les maisons à Gardaïa, il n'y a pas de vue. Voyez. Dans les maisons mayas, il n'y a pas de vue, il n'y a pas de fenêtre, Il n'y a, a que des murs. Voilà. Et, et effectivement, voilà, est, on est dans la ville, et il n'y a pas de c'est pas perméable, vous voyez, donc, euh, il hein, euh, y a des mondes qui coexistent, mais qui sont pas, disons, qui coexistent, mais qui sont pas exposés les uns par rapport aux autres, voyez. Donc, euh, ça, je pense que, oui, oui, c'est vrai qu'il y a des choses comme ça, peut-être il y a des verrous, voilà, qui faudraient, enfin, je, je dirais pas qu'ils doivent, qu doivent sauter, parce que c'est pas, pas simple, mais il y a des choses qui, qui, qui seraient à penser, pourquoi, pourquoi la fenêtre pourquoi l'ouverture, c'est la c'est d'un vue Pourquoi c'est pas uniquement la lumière voyez Ou pourquoi effectivement quand on. Pourquoi une fenêtre ou une fenêtre, s'il y en a une, pourquoi ça ne donnerait pas, uniquement donc, hein, sur l'intériorité de, de la maison, hein, plutôt que sur, sur l'extérieur. Pourquoi, pourquoi a priori, il va y être toujours. Je la répète, exposé, c'est un mot dur exposé, Puisque dans l'Antiquité, exposer quelqu'un. Ça voulait dire donc, euh, voilà, le, le, exposer un enfant, ça voulait dire le, le mettre au soleil pour qu'il meure, pour qu'on n'ait pas à, tuer, à commettre le crime de le tuer. Voyez. Et effectivement, on peut dire que, voilà, c'est sûr, c'est là-dessus quelque part que tout, tout est fondé aujourd'hui, sur l'exposition des, des gens. Vous voyez, ils sont vus, ils voient de leur, de leur fenêtre et ils sont vus à leur fenêtre. Donc, peut-être, il faudrait. Vous voyez, on, on, on pas, pas, pas, et tout ça, effectivement, c'est pour dire qu'il n'y a qu'un monde. Là, vous voyez. Donc, peut-être qu'il faudrait réfléchir à ça, mais avec toutes les applications que ça peut avoir, vous voyez, relativement euh, librement. Là, là, là, là, là, là, là, la fenêtre, l'ouverture, ça peut apporter de la lumière, mais ce n'est pas forcément la vue. Hein. Notamment, je me rappelle à IAS, par exemple, c'est incroyable, vous voyez, parce que des fois, c'est des tout petits trous. Bon, j'ai fait voir une grande fenêtre tout à l'heure, mais des fois, dans les maisons, c'est des tout petits trous. Hein, et la lumière, elle est. Elle est canalisée, elle est, elle est réfléchie, et puis elle permet effectivement d'éclairer complètement l'espace. On n'a pas du tout l'impression donc d'être sous terre. On est vraiment dans un, dans un, dans un, dans un monde protégé donc dans un monde hein, complètement hein, infini hein, et sans relation donc avec avec l'extérieur et un monde qui se qui, qui, qui se définit en lui-même et pour lui-même qui n'a pas besoin de de se définir par, par opposition, donc, euh, à un monde extérieur. Voilà, donc je pense qu'avoir avoir répondu à votre question sur la, la lumière, qui est une question vraiment intéressante, euh, parce que justement, enfin, je le répète, il hein, faut bien comprendre ça, la lumière, c'est la fenêtre, voilà, la lumière, c'est pas la vue. Voilà. Peut-être qu'il faudrait réfléchir un jour, donc, euh, comment euh, voilà, imaginer des ouvertures qui amènent de la lumière, hein, qui rendent un espace complètement viable, mais sans forcément, donc, euh, voir, sans forcément connecter tous les espaces pour qu'ils participent d'un monde, mais faire en sorte, effectivement, que de multiples mondes puissent se développer. L'autre chose, bon, bon c'était plus un commentaire qu'autre qu chose, mais bon sur la schizophrénie, voilà c'est euh, je ne je sais, sais pas trop quoi répondre bon, euh, à votre intervention. Je la trouve, trouve qu'elle se suffit pratiquement elle-même. Hein, je ne vois pas trop ce que je pourrais... Euh, ce que je pourrais rajouter... Enfin, l'idée, c'est pas, pas non plus... La, enfin, la schizophrénie, si vous voulez, justement, enfin, c'est... D'ailleurs, c'est... s'appelle Aurélien Barraud qui en, qui en parle, dans, dans « Quel monde vivons-nous » Donc, il parle, de, il parle de la tragédie, vous voyez. Et en fait, la tragédie, voilà, ça repose aussi hein, sur le fait que, par exemple, dans la tragédie, euh, donc, euh, dans, euh, la guerre de la voilà, donc vous voyez, son problème, justement, c'est ça, c'est qu'il n'arrive pas à faire coexister, vous voyez, le fait qu'il soit à la fois un roi et un père. Voilà, ce sont deux mondes qui devraient coexister normalement. Et pour lui, il n'y a pas deux mondes, il n'y a qu'un. Donc, il est roi. Et donc, étant roi, il ne peut pas reconnaître le monde dans lequel il est père. Et donc, il, il, sacrifie, il, il sacrifie sa fille. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, hein, mais voilà, il n'est pas forcément question de schizophrénie. Il est question... La schizophrénie, je pense au contraire, elle est du côté de, du monde unitaire, pas du côté de la multiplicité des mondes, et pas du côté, donc... Euh, voilà de, de personnes qui seraient capables de, de vivre à l'harmonie dans, dans plusieurs mondes, et puis d'une architecture hein, qui permettrait donc à hein, ces, ces différents mondes hein, de se développer, oui, de, de persévérer dans leur être, oui, d'être de, de, de, de, poussé à leur paroxysme. Il y, a une, oui, il y a une notion de parcours dans les bâtiments que vous avez présentés qui fait aussi qu'on a justement différents points de vue d'un seul et même bâtiment par rapport à une vision très statique euh, d'un Miss nice Vandero et, et d'une recherche qui était très différente. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu que beaucoup de projets euh, ont tendance à rechercher. Et justement, est-ce que ça ne contribue pas à cette, à cette euh, diversité Enfin, diversité de, de, de points de vue euh, sur un seul et même bâtiment, sans avoir, en dehors de, de l'intimité qu'on peut avoir avec le lieu, mais c'est euh, une façon, en fait, d'aborder un lieu. Enfin, moi, c'est ce que j'ai un peu conclu. Mmh. Donc, pourquoi pas, chacun comprend ça. Chacun l'aborde à sa façon, chacun s'approprie à sa façon, c'est vrai que moi, pas, personnellement, je n'ai pas parlé de parcours, parce que le parcours, on l'a aussi bien chez le Corbusier, vous voyez, qui, qui est quand même un architecte qui procède de la transparence. Là, c'est pas vraiment un parcours... Euh, bon, je... Oui, pourquoi pas, mais pourquoi pas Oui, c'est vrai, mais enfin, plutôt, ce n'est pas, pas vraiment un parcours, ce sont des, des espaces, plutôt, vous voyez, qui se donnent comme des espaces infinis, qu'on peut parcourir à l'infini, même si on est euh, cloué sur un fauteuil euh, ou sur un lit, si vous voulez, vous voyez, on est dans un... Dans un monde qui se déploie à l'infini, son propre monde, qui n'a pas forcément de, de connexion donc, euh, avec le monde extérieur. Bon, c'est le cas de la chambre. Bon, je ne suis pas entré dans les champs bon, La chambre, euh, voyez, de, de la maison de retraite, d'Aéros Matheus. Bon, c'est les chambres des gens qui sont dans les maisons de retraite. Euh, donc en général, c'est vrai qu'on ne les, les laisse pas dans la journée dans les champs mais certains s'y restent. Mais voyez, peu importe, il, a, il est dans son, dans son, dans son monde. Voyez, il peut effectivement euh, donc, euh, trouver donc, euh, en lui-même, vous voyez toutes les ressources possibles pour développer son monde interne. Voilà, c'est plus l'idée d'espace voilà, de, <rire> voilà, de, voilà, pot potentiellement infini que des espaces parcourables. Parce que finalement, c'est vrai que l'espace le, de Matthäus, l'espace de, de l'école, c'est très petit. Vous voyez, mais, mais par contre, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il qu y a une sorte de profusion de, de bâtiments... Vous voyez, à l'intérieur, c'est un labyrinthe, effectivement. Oui, c'est un vrai, c'est un vrai labyrinthe. Donc, je ne sais pas comment ils font avec les, avec les enfants, parce que j'imagine, enfin peut-être je ne suis pas, pas très malin, mais j'imagine qu'il y a des enfants qui doivent se, se perdre, qui doivent pleurer. Comment Une formation, formation d'enseignement. Voilà, oui, je ne sais pas. enfin En tout cas, il paraît qu'en qu tout cas, cette, cette <rire> expérience-là, elle est suivie donc par des, des enseignants d'Arvin, dans sociologie anthropologie qui, qui suivent donc les élèves parce que ce sont des choses très très différentes si vous voulez, c'est un établissement vraiment expérimental totalement exploratoire et donc on, ils cherchent à savoir quest ce que ça va donner c'est vrai parce que c'est pas une école bon, c'est vrai que même si effectivement en général on, on, quand on fait une école à Paris on peut pas voir les, les, les enfants Mais les enfants ils peuvent, ils peuvent voir l'extérieur si vous voulez c'est pas, pas du tout euh, proscrit oui d'ailleurs les finales de classe il faut que des c'est des vues. Là, effectivement, la vue, c'est sur la cour. il y a pas Donc, euh, la vue, c'est sur la cour. Et puis aussi, c'est vrai que, bon, à Paris, par exemple, on ne peut pas faire ce bâtiment, parce que il faut... les cours de récréation il faut qu'elles puissent être surveillées. Donc, elles sont uniques. Vous voyez, c'est toujours le système panoptique qui domine. Tandis que là, non, voilà, tout, est... tout est fragmenté, découpé. Euh, voilà, donc c'est un espace qui est potentiellement infini. Tous les espaces que j'ai montrés, effectivement, vous voyez, par le jeu, ce n'est pas forcément le, pas forcément le, le parcours. Pas... Oui, ça peut être le parcours, vous avez raison, mais voyez, ça peut être la lumière, ça peut être le reflet, voyez, ça peut être, des... ça peut être la profusion des volumes. Ce ne pas toutes ces choses-là qui vont donner donc, une caractéristique à ces espaces internes. Bon, ben, je vous remercie de m'avoir invité. C'était trop gentil. Merci. Question, je hein. voulais vous donner rendez-vous au prochain rendez-vous de la Fondation, qui est le 1er décembre, qui est. On sera en plein COP21, donc euh, ce sera une conférence de Franck Allan sur la, ré la résilience urbaine et changement climatique. C'est-à-dire comment, comment faudra-t-il adapter notre construction, nos villes, euh, au changement climatique venir, puisqu'il y a peu de chances qu'on ne dépasse pas les 2 degrés euh, prochainement. Hein si vous avez. Euh, on commence à voir. Euh, avoir poindre des, des, des articles pertinents sur, le, sur le, la crédibilité économique d'une réduction d'un du, de, de, du, plafonnement à 2 degrés, à plus de 2 degrés sur, à, à horizon 50, ça, ça semble impossible à, à obtenir. Donc euh, il faut se préparer à, à trouver des les, les, les, les, les configurations, des les, les dispositifs urbains et constructifs, euh, pour faire face à ce qu'on a connu euh, la semaine dernière dans le midi et ainsi de suite voilà. donc il va nous parler de tout ça, c'est un spécialiste il va nous parler de, à la fois des problèmes de, de, de climatiques et à la fois de la manière dont on peut essayer de les prévenir voilà, mais dans la construction alors le 1er décembre